Ben, le ça coche. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Comme vous pouvez voir, on est tard le soir. Je suis présentement en train de tester pour la première fois Qu'est-ce que c'est rider le soir. Goddamn! C'est fucking cool! Alors, on est présentement au Mont-Saint-Anne je me suis dit que ça serait une bonne occasion de tester les lumières et de venir rider en bike le soir fait que j'ai aucune idée ça ressemble à quoi on va découvrir ça ensemble alors si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui vous avez à donner un petit like donner un petit thumbs up et on va aller voir ce qui se passe là bas Oh wow. Alors, mais présentement, dans les tours d'hydro en reckoning. Et on teste le kit de lumière. c'est fucking bizarre. Au sud. Ah, des ponts North Shore. J'ai aucune idée où est-ce que je vais, puis je trouve des ponts en bois, c'est que c'est cool. Burp. Ça fait que on doit être dans la fin de la carin. Carin. Carnet, whatever. Ah, petite piste le fun. Ça fait que hey, c'est ça rouler le soir, hey, c'est pas On va faire attention à ce qu'on fait. Ah. Puis là, en plus, j'ai ma lumière du bike, la grosse, qui est comme pas toute chargée. Parce que j'ai scrappé mon adapteur. Je suis plus capable de la charger. Ça fait que ce que j'ai de batterie qui reste dedans, c'est ça puis c'est tout. Ça fait que on va y aller en mode grosse lumière. C'est une Lazine 1500 XXL qui ne se fait plus. Il en font des plus grosses, mais. Celle-là, ne se fait plus. J'ai aussi une petite lumière de tête pour éclairer plus, je crois. Ah, c'est cool, ça. On va y aller full lumière. Parce que je ne suis vraiment pas habitué. C'est vraiment bizarre de ne pas voir au travers de la forêt. C'est une, une petite forêt relativement dense. D'habitude, tu verrais au travers. C'est comme sketch de juste voir ce <rire> qui se passe en avant. Je n'irai pas trop loin, Gas, dans le bois. Parce que, pour vrai, j'ai peur du noir. <rire> bon. Non, mais c'est juste foqué de rouler. C'est pas savoir, mettons, mais ben, croiser un ours. Euh. Euh, je me sens quand même en confiance. À mes, mes petites lumières. Euh, celle du bike, la 1500, elle éclaire en sacrifice. Celle du casque, pas tant. Euh, correct, mais tu je sais qu'elle est vraiment faite pour... Euh, euh, pointer où est-ce que t'as vu et aller. Hop! Okay. feux d'artifice. Fait que là, à ma droite, on a la rivière, en arrose. À ma gauche, on a un petit quartier résidentiel. Fait que c'est. Fait que c'est. Je crois la fin de... Je de me tromper Je crois que c'est la fin du Sentier du Moulin Ah, il y a une pancarte, j'ai bien ça, j'ai bien ça Ah, Sentier du Moulin Ah, qui est 200. deux sens. ok, cool Bon, ça va Donc, Si je croise des foquets qui roulent à cette heure-là Je saurais faire attention Ok Oups, celle c'est Oups, celle-ci Pour vrai vous allez rire là mais ce que j'ai comme le plus peur c'est de croiser de la vie sauvage vous pouvez rire de moi comme vous voulez il n'y a pas de trouble mais c'est pas impossible il y a quand même des ours dans le coin bon. Pas beaucoup et pas, pas proche, mais ça peut arriver. C'est vraiment ça qui me stresse le plus. Juste par curiosité, ceux qui roulent à la lampe, c'est -ce quelque chose qui vous est déjà arrivé, c'est quelque chose qui vous stresse. Je serais vraiment curieux de le savoir si c'est juste mon ma propre insécurité de.. Ah de la faune qui ressort et hey. On a un petit chemin d'accès qui va vers le mont Saint-Anne On va aller vers le mont, guys! On va aller faire une petite affaire, la fun! <rire> Allez voir, ça va trop! Je fais japper chien oups! <lacht> ich denke, wir sollen so weiterfahren. Für... Okay, war, das? Ist cool? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <rire> That was cool. Oh, ça sent bon Ça sent bon ah. Nice Bon, je pense que je vais remonter chez les parents tranquillement C'est cool, c'est me un même petit essai fait que, Si vous avez apprécié ce petit contenu un petit peu différent Vous pouvez donner un petit thumbs up Vous abonner et on se voit, la prochaine fois, en Fulgur Québec. Salut, guys. <sighs> <sighs> <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible>